Le train depuis la vue imprenable sur l'autoroute autoroute j'écris avec ma faille avec mon sang depuis mes entrailles et l'apnée de mon âme j'écris pour dessiner la rage j'écris depuis mes larmes de crocodile et mes sourires à faire trembler une armée entière j'écris comme un exil à faire à défaire à refaire j'écris pour mes amis et pour mon père Pour les femmes de ma vie. Femmes courage et solitaires. Celles qui ploient, celles qui plient, celles qui font face, qui gueulent trop fort, qui savent mieux mordre que d'embrasser. J'écris pour les vivants et pour les morts. J'écris dans un camion, dans un cratère, dans un café, dans un calepin. Au dos d'un ticket, j'écris pour ne pas me casser la voix, pour ne pas avaler ma langue. J'écris. Pour ne pas crier trop fort Je me suis fait larguer Ça fait plus d'un an déjà Larguer sans aucune explication Sans discussion, sans concertation Larguer comme une amarre Décrocher de la bite sans prévenir Je me suis fait larguer, c'était un jour de printemps Au début j'ai pleuré Il n'a cessé de me répéter que tout était de ma faute Et que dorénavant je devrais me taire Que de toute façon je ne servais à rien que j'étais moche et inutile. L'été est arrivé, il est revenu avec ses beaux souliers et son air assuré. Il a soudain déclaré qu'il avait envie de danser avec moi. Nous avons flirté. J'espérais que nous arriverions à créer un nouveau chemin, à ajuster notre façon de faire, à tirer des leçons des mois et des années passées et que le point zéro que nous venions de traverser nous permettrait de faire table rase pour tout réinventer. Mais au lieu de cela, il est devenu de plus en plus autoritaire. Et quand les pluies d'automne se sont abattues, il a commandé toute une armée de flics. M'a interdit de bouger, m'a interdit de chanter, de manifester, a posé sa main sur ma bouche, S'est mis à contrôler chacun de mes déplacements M'a bah, interdit de me révolter, interdit de voir mes amis Alors depuis, j'écris Je ne chante plus, j'écris J'écris puisqu'il n'y a que cela qu'il soit possible de faire Écrire pour ne pas crier trop fort Et durant l'hiver je l'ai regardé courir Brandir un remède, bondir à tous les carrefours Une seringue à la main Perché sur un océan de plastique, je l'ai écouté déclarer qu'il souhaitait prendre soin de tous, que notre santé était au cœur de ses préoccupations. Puis je l'ai vu se retourner, cracher des épices néonicotinoïdes dans nos soupes, fabriquer des poulets sans poulet, expulser les réfugiés, planter des hangars Amazon, cracher des gaz lacrymaux dans les yeux de ceux qui marchaient pour le climat et continuer de déclarer « je prends soin de vous ». Alors j'ai cessé de pleurer J'ai commencé à regarder ailleurs Et tandis qu'aujourd'hui il déploie ses plans de précarisation de masse Qu'il parle de souveraineté numérique et Qu'il continue de souiller la planète Je ne le regarde plus Je ris et je voyage Je tangue sur la mer Je vogue en mer solidaire Le paquebot coule le paquebot coule, il est en train de sombrer et emporte avec lui ses vieux bâtiments érigés, ses technocrates avides et sans scrupules. Le paquebot coule, et tandis qu'il sombre, l'horizon, lui, se dégage. Alors, depuis la côte, on voit venir du lointain comme une multitude de vaguelettes magnifiques, mille barques solidaires se frayant un nouveau chemin. Et plus le brouillard se lève, plus nous voyons que nous sommes des milliers, que nous sommes des millions à s'être fait larguer et à savoir naviguer. Un an est passé et maintenant, je souris. Je souris chaque matin de voir que nous sommes nombreux à bord de nos embarcations clandestines, avancées, solidaires et libres. Parce que maintenant, nous sommes libres. Le mot carrière n'existe plus. Le mot succès n'a plus de rime, le mot ambition n'a plus de sens. Nous sommes libérés des chaînes de production, nous sommes délestés de toute obligation de réussite. L'art est libre, la parole est libre, nous ne jouons plus, nous vibrons, nous ne courons plus, nous marchons, nous n'attendons plus, nous vivons. Nous ne pleurons plus, nous rions Car maintenant nous prenons enfin le temps Le temps et l'espace, voilà pourquoi Nous occupons tout, nous occupons partout Tu entends C'est une nouvelle musique qui frappe à nos oreilles C'est un tempo nouveau Tu entends Ça a commencé il y a un mois Ou un siècle, je ne sais plus et voilà que le mot théâtre reprend tout son sens et son sens. Sans théâtre en France, qui reprennent leur fonction initiale, être des lieux de désordre, de débat politique, d'agora, des lieux pour tous. Celles qui passaient devant le théâtre chaque jour pour aller au travail, pour chercher des enfants, pour acheter le pain, celles qui passaient là sans jamais se sentir légitime d'y entrer. La voilà. Qui pousse la porte Qui observe les murs, les escaliers Qui s'assoit le temps d'un café Et se met à parler Un autre qui dormait dehors Parce que le 115 Ça te fait pleurer toutes les larmes du corps Celui-là a glissé un matelas Devant les portes de la grande salle Une autre aux cheveux en bataille Vient deux fois par semaine Elle ramène une soupe Et s'exclame en riant Je ne comprends pas depuis que je viens là, je n'ai plus besoin de cachet pour dormir. Et tous, nous sommes au rendez-vous des assemblées. Et au menu toujours, nous avons une entrée d'infos à partager, un plat de discussion à prendre collectivement et un dessert de propositions. Alors, le programme du théâtre, le programme rutilant avec ses grandes listes d'artistes reconnus, pandouille, désuet. De ce qui compte maintenant dans les lieux occupés Ce n'est plus le programme affiché, non C'est le présent Le présent et la parole Et dans ces lieux-là Ceux qui se taisaient depuis longtemps Retrouvent parole, retrouvent les mots Alors... On parle, on parle trop, on parle de tout Et les mots se lancent, résonnent en nous Et font ping-pong dans l'assemblée Et chaque après-midi, l'assemblée change, elle évolue Et les mots s'affrontent, se collent, se confrontent Et dansent et circulent de partout Le hall d'entrée n'est plus un hall Pour une élite lettrée et bien-pensante Le hall est un lieu d'échange, d'engueulade, de confrontation De gouvernance partagée et d'amour total D'amour en l'humanité alors on cesse de faire semblant Et on vient là tout simplement En jog et en basket Ah si, parfois on se déguise, on débat nos plus belles tenues Nos teintes low, nos baby gros, des casquettes à paillettes Et on va faire la teuf dans les supermarchés Parfois la police est là, qui nous attend Alors nous faisons notre plus belle chorégraphie nous lançons nos répliques les plus piquantes et nous repartons la gorge gonflée d'amour et le souffle grand en se disant Rendez-vous au théâtre Et ça sonne pas comme avant, ça sonne pas pareil. Et quand vient le soir, on se retrouve à quelques-uns et parfois même on joue de la musique comme ça À l'arrache, autour de la table ou dans le micro de notre radio occupée Et ceux qui écoutent ne sont pas assis bien confortablement sur des sièges en velours Ceux qui écoutent font partie intégrante de notre musique Une musique de rescapé, faite de briques et de broc de hip-hop, de guitare, de bruit, de cuillère, d'os et de chair et d'improvisation et tous les soirs, le vigile partage avec nous un moment de la soirée. Et chaque soir, le vigile change. Parfois, il a 19 ans, et sort d'une formation sécurité. D'autres fois, il est bientôt retraité. Parfois, il vient de Tchétchénie, d'autres fois de Nîmes ou d'Algérie. Parfois, il joue un morceau de guitare et d'autres fois, il raconte le hirak. Mais chaque soir commence ainsi. Le vigile pose son gilet pare-balle, s'assoit à la table. Et nous donne des nouvelles de ses parents et de sa femme. C'est pas pour dire tout ça qu'on a été programmé. À la base, on était programmé pour vous présenter Rhapsody, On a fait deux morceaux. À la base, on devait jouer trois quarts d'heure. À la base, ça faisait partie d'une tournée. À la base, vous savez, vous savez bien, que la base, elle a changé. La tournée n'a jamais eu lieu. Le temps sur scène est raccourci. Je sais que chacun fait son mieux. Et puis nos mères, nos sœurs, nos frères, nos amours ne peuvent pas venir nous écouter. Alors, puisqu'on est là, puisqu'on a ce privilège d'être là, eh ben, on prend cet espace pour vous raconter ce que nous vivons depuis un mois ou un siècle, je ne sais plus. Parce qu'il n'est plus question de se taire. Tout comme il n'est plus question de continuer à sauver sa petite peau, sa petite carrière, son petit confort. Le jeu ne marche plus Le jeu a fait son temps L'individualisme a fait son temps Il est épuisé, foutu, fatigué Le jeu, il ne vaut rien s'il est isolé Par contre, il vaut de l'or Quand il se rallie à d'autres Qu'il agrandit le nous Qu'il le diversifie et l'intensifie Alors le jeu devient le nous Et le nous devient le monde Nous sommes des femmes des hommes, des queers, des conquérantes, des blessés, des luttants de toujours d'un jour Des aventurières, des timides, des bigleux, des perdus, des révoltés, des tordus ou des futés Nous sommes, nous sommes le monde qui se construit, nous sommes le monde qui se débat Voilà pourquoi nous occupons tout, nous occupons partout